Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais juste vous faire prendre conscience que si vous faites par exemple du piano classique et si vous écoutez donc de la musique, que ce soit de la musique moderne, que ce soit donc de la pop, de la variété, sachez que euh, ce que vous jouez sur partition, ce que vous entendez donc, dans vos disques, à la radio, sur internet, hein, tout dépend euh, euh, dans, avec quel outil vous écoutez la musique, euh, ce sont des compositions qui ont été faites à partir de règles harmoniques bien établies depuis des siècles, au moins depuis Bach et bien avant. Euh, ce ne sont que des successions d'accords. Par exemple, si je prends le, on va dire le prélude de Bach, les quatre premières mesures, je m'aperçois que j'ai ici quatre accords qui s'enchaînent et ces quatre accords sont Do majeur, ensuite ré mineur 7 sol 7 et do majeur c'est une suite harmonique appelée aussi cadence ultra connue et si vous faites un peu de composition si vous faites de la création musicale donc euh, il suffit d'appliquer ces règles harmoniques donc ces enchaînements d'accords type type qui ont été écrits donc depuis des siècles hein, et de les réutiliser et les arranger à votre sauce par exemple si je veux euh, rendre un petit peu le tout plus jazzy, il suffit que je prenne exactement les mêmes accords, Do majeur, je vais le jouer plus jazz, évidemment. Ensuite, Ré mineur 7, Sol 7, et Do majeur. Voilà, j'ai jazifié un peu le truc. Si je veux le faire un peu plus moderne, on va dire... je vais le faire à ma sauce, mais à la base, j'ai la même structure, le même squelette harmonique, c'est-à-dire Do majeur, Ré mineur 7, Sol 7, Do majeur. Donc, on n'a pas réinventé la roue, mais ce que vous jouez sur partition, ce que vous écoutez à la radio, euh, ou euh, on va dire sur Internet, eh bien ne sont que des suites d'accords euh, issus de règles harmoniques, Donc c'est de la théorie musicale ici, bien définie depuis des siècles. Les compositeurs ils ont une musicalité, ils ont un talent qui leur est propre, mais on s'inspire tous euh, eh bien, de règles qui ont été définies, euh, d'accord Et donc les, les compositions, euh, c'est, si vous voulez, une forme de puzzle, c'est-à-dire qu'on va emboîter euh, eh bien, divers, différents accords les uns aux autres, on va arpéger avec des techniques d'arpège euh, déjà, on va dire, connues. Si vous voulez, il faut comprendre que même si on peut être toujours créatif, avec tous ces outils, évidemment, puisqu'on peut inventer et créer une infinité de choses, on se sert toujours des mêmes outils harmoniques. Alors, cette analyse harmonique, euh, qui consiste finalement à partir d'une partition, euh, à chercher les accords qui ont été utilisés pour chaque mesure, peut être fait également à l'aide uniquement de l'oreille. C'est-à-dire que vous allez écouter un morceau, et vous allez, euh, à partir, eh bien, on va dire, de de règles que je vais vous conseiller, que je vais vous montrer, eh bien vous pourrez simplement, à l'aide de l'écoute musicale, trouver les accords qui ont été utilisés pour une chanson. Et donc c'est génial parce que vous allez écouter un morceau, vous allez trouver les accords qui ont, utilisé, uti, qui ont été utilisés pour tel ou tel morceau, vous allez pouvoir le jouer et l'accompagner tel quel, et ensuite vous allez même pouvoir l'arranger à votre sauce. Alors si vous êtes intéressé pour apprendre... Eh bien, à repiquer à l'oreille, c'est-à-dire à trouver les accords d'un morceau simplement par l'écoute, et à accompagner un morceau, euh, donc une grille d'accords simple. Je vais vous donner un, des outils harmoniques qui vont vous permettre d'y parvenir, donc de développer, de développer votre oreille musicale, euh, eh bien, et de commencer à faire donc, une analyse harmonique des morceaux, pour pouvoir eh bien, comprendre une œuvre. La repiquer à l'oreille, la jouer, l'accompagner, la ranger à votre sauce et développer votre créativité et votre capacité à composer vous-même vos propres tubes. Eh bien, je vous invite à cliquer sur l'image qui apparaît maintenant à l'écran. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.